L'aviation joue un rôle très important dans les communautés nordiques. L'avion, c'est la seule option pour voyager entre communautés. Adenouet amène toute la nourriture, tout euh, le monde qui voyage entre le nord et le sud pour les rendez-vous, pour aller au médecin, ou si le monde voyage entre communautés. C'est très important qu'on donne ce service essentiel au peuple du Nunavik.